Salut à tous, c'est NEM. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, et oui ça y est, on reprend les vidéos YouTube, donc on va créer du coup un nouveau monde, et puis je vais vous expliquer juste après euh, un peu le concept de la série, donc on va créer du coup un monde tout à fait normal, et donc on est dans la nouvelle série Dragon Hug, ok donc on va y mettre un petit espace, parce que c'est cool les espaces. Et ça y est, du coup on va créer un survival, et on va pas mettre de bonus, on va faire voilà, un, un biome tout à fait normal. Et donc on est bon, et on va pouvoir créer du coup le nouveau monde. Ok, bon bah ça y est, nous, nous revoilà dans Minecraft. Enfin, ça faisait quand même pas mal de temps que j'ai pas tourné sur Minecraft. Voilà, donc la map est en train de se générer. Bon, et eh ben c'est super. On va donc euh, pouvoir euh, démarrer. Donc je vais vous expliquer un peu le concept pendant que je commence hein, à récupérer du bois, tout ça. En même temps, tout ça, vous avez l'habitude, vous connaissez. Donc, quelle est cette série Alors, euh, euh, oulala, tu, tu te calmes. Alors, okay. donc, ce sera peut-être un peu mieux. Ok, donc du coup, ça vient d'un aveu de ma part. Je n'ai jamais, et regardez-moi. Je n'ai jamais fi Fait fini Minecraft De manière légite Donc euh, la série Dragon Hug C'est euh, du coup En 1.7.10 On va euh, battre d'ailleurs au passage 1.7.10 mais meilleure meilleur, <rire> Meilleure version De Minecraft euh, Donc on va battre le Dragon euh, Je l'espère Voilà Parce que je ne l'ai jamais fait je me suis dit Ce serait bien de le faire en vidéo Voilà tout simplement Ok, donc comme vous le voyez, on, on, on débute, hein. on, on qu'est-ce qu'on a de spécial Alors je vais essayer de regarder un peu petit peu plus loin. Ok, est-ce qu'il y a un biome sympa dans le coin Ok, bon. Je sais pas vers où on va, on va s'établir. Je vais récupérer les citrouilles qu'il y a là, parce qu'elles m'a l'air super sympa quand même. Ça pourra faire office de décoration. Ok. Ok donc on va pouvoir aller un peu plus loin On va se faire une hache On va récupérer quand même une petite quantité de bois Enfin bon Tout ça euh, vous avez l'habitude hein, Vu les nombreux let's play minecraft qui existent dans le monde euh, On va pouvoir faire un début J'ai envie de vous dire Comme d'habitude hein. euh, Donc on va se faire une petite hache Voilà Ok Je, je note qu'il y a des moutons Ok Alors donc du coup on, on, a, euh, on va lancer une nouvelle série Alors je sais pas du tout quelle sera la fréquence D'apparition des épisodes Mais en tout cas ce que je sais c'est que ça me fait Vraiment plaisir de retourner c'est quand même euh, Quelque chose qui me plaisait énormément à l'époque Mais bon après euh, les études font Qu'on a un peu moins de temps Mais bon on fait comme on peut hein. Tout simplement passage, j'ai un nouveau micro. Voilà, je sais pas si, si ça s'entend. Se enfin, je, je, je l'espère. Euh, voilà, un nouveau micro casque. Euh, donc voilà, Il est super sympa. Enfin, en, en même temps, euh, c'est un Kraken... Euh, je sais plus exactement le combien. Bref, le tout nouveau Kraken. Euh, voilà, il, il est... En tout cas, il est super. Voilà, Je vous le conseille, au passage. Et vous avez en, en, en direct le, le test micro. Hein. <rire> en même temps. Ok voilà on va pouvoir aller euh, s'enterrer et commencer à, à, ré à récolter un peu de ressources. Ok, bon. Encore un chouïa. Et on va pouvoir trouver. On va se mettre peut-être dans les, les hauteurs. Et euh, j'espère que dans le futur on aura un biome messa. Parce que je trouve le biome. Le... Enfin je trouve que le biome Messa c'est le meilleur biome du monde. Voilà donc du coup. Alors, on va se faire une AP pour taper les moutons. Je le rappelle, les moutons c'est gentil, faut pas leur taper dessus. Mais bon, là ça compte pas. <rire> ok, donc voilà un peu de laine. Donc on pourra se faire un lit en plus. Ça, ça, ça nous fera déjà un peu, un peu moins de problèmes durant la nuit. Ok, tac. Il n'y en a pas un seul qui me donne de la viande. Tant pis. Ok. très bien aussi qu'on trouve du blé, du moins qu'on en on récolte des graines pour pouvoir se faire. Oh là là, beaucoup trop fort. <rire> on va se faire. Euh... On va essayer de se faire un... un champ, ce serait sympa. Ok, bon, ça y est, on commence à avoir deux trois graines. Je vais aller du coup en direction de la plaine parce que c'est le mieux. Voilà, on a des vaches, ça, ça va être sympa. Rien que pour la nourriture, c'est déjà une meilleure idée. Voilà, pour le pour le début. Par contre, il y en avait combien là 3, 4, 5, 6. Il y en avait 7 au même endroit. Mais what Mais c'est. <rire> c'est pas ce qui se passe dans ce monde, mais il y a beaucoup de vaches. Bon, bah, on va se mettre par là, hein, c'est sympa. <rire> ok, bon, bah, c'est sympa. Donc, on va commencer par se faire. Alors. Je pense que je vais directement commencer par une structure extérieure. Voilà. Hop. Donc on va faire ça. Hop. On va faire quelque chose de très simple. Hein, parce que moi et la, moi et la déco, c'est vraiment quelque chose. Pas qui me plaît pas, hein, mais je suis pas très bon. On essayera de faire des, des beaux trucs. Euh... Et sinon, j'appellerai à, à l'aide à... envers Nexo. Au passage. <rire> envers Nexo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble hein, avec Nexo au passage. Et si vous connaissez pas Nexos, c'est un, ouais, c'est un, un ami, euh, un ami d'enfance et on a passé euh, à peu près toute notre enfance à faire des vidéos YouTube ensemble. Et voilà, du coup, euh... c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas tourné avec lui. Pourtant, on, on converse souvent et puis. Voilà. La dernière série qu'on a fait, c'était Society Rush et c'était, mais il y a quand même, il y a quand même quelques temps. Hein. Donc bon, j'ai envie de vous dire, bon ça, euh... c'est comme ça. Hein. <rire> Donc voilà, hop, voilà, tac, tac. Voilà, donc je fais quelque chose de basique, mais juste pour se protéger la nuit. Et on va pouvoir ensuite, hop, j'espère qu'on va essayer... on va réussir aussi à se faire un petit enclos. Euh, parce que du coup, ça va nous aider au niveau de la bouffe. Ok, alors, ça c'est très bien, il me faudrait une porte, ça aiderait. On va le mettre plus quel côté Ouais, ce côté-là. Ok, tac. Et je vais mettre un, une petite fenêtre ou deux. Ce sera assez sympathique. Voilà. Ok, bon, juste histoire que ce soit un peu plus lumineux. Tac. Voilà, on va pouvoir se faire. Hop. Deux portes. Ça ne se stack pas. Et bien sûr des de pression voilà par pure flemme hein, totalement il m'en faut 4 ok bon déjà ça c'est cool bien sûr j'ai oublié de faire le sol évidemment tac tac tac, tac. En parlant de Society Rush, euh, j'ai trop aimé cette, de faire cette série, après elle, elle, elle a duré très peu de temps, c'est juste, euh, j'ai continué en fait à jouer tout seul mais euh, j'avais perdu l'envie de tourner en fait, et du coup bah c'est un peu dommage pour vous, mais c'est vrai que bon, euh, je crois que au passage j'ai lancé cette série euh, juste avant le bac je crois, je suis pas du tout su je suis pas sûr du tout. Ok, c'est bon. Voilà. Donc là, on est bon déjà. On va pouvoir se faire aussi un coffre. Et on aura déjà une bonne base. Donc voilà, allez, un petit coffre. On s'en fait un double, histoire de dire. Tac, le lit, évidemment. Et voilà. Et déjà... J'ai loupé quelque chose pour faire un lit. Attendez, comment fait-on un lit Alors oui, peut-être que la laine... <rire> C'est peut-être ça. Peut-être que la laine est au-dessus. C'est plus confortable. <rire> peut-être que j'ai juste mauvais. Attendez. Oui, voilà. Je comprenais pas. Ouais, ok. Bon. Alors, on va le mettre, on va le mettre. On va le mettre ici. Ok. Et on va faire une entrée dans la mine autre part qu'ici. Je pense que ce sera un peu mieux. Hop. Pourquoi pas créer un champ juste ici. Ce serait sympa aussi. Ah ouais. Là, j'ai pas trop envie de rentrer en mine directement. Est-ce que... Ouais, j'ai un peu de viande, mais il faudrait que je la cuise. Je vais aller me faire... Ouais, on, on va aller dormir. Non, pas pour l'instant. Euh, hop, on va serrer une petite pioche le temps que la nuit tombe. Et ensuite, on va pouvoir... Hop, on va pouvoir... Cuire la viande ce serait super. <rire> voilà, au moins ça me. Ça me fera ça au moins. Hop, 1, 2, 3, il en faut 8. Une, une, <rire> ok. Ouais, J'arrive à la guerre en local. Hein. <rire> yes. Ok. Vive les rollbacks. Ok, on est bon. Donc on est bon au passage, je me demande. Euh... Si je suis le seul à encore jouer en 1.7.10, euh, j'ai bien l'impression. Mais bon, ça c'est tant pis. <rire> Tac, et on a dit la viande. Voilà, donc là on va pouvoir dormir, et ça c'est cool. Ok, au moins déjà ça nous fait passer tout ça. Ok, je ripop de l'autre, dehors. <rire> D'accord. Ok, donc... Voilà... On va essayer de se créer le champ. D'accord. ce que j'ai ouais, J'ai 19 graines bon, C'est déjà un bon début. Alors, on va continuer un peu. Mais voilà en tout cas j'ai hâte de, de voir vos retours par rapport à euh, cette nouvelle série où, où le but c'est quelque chose de on va dire hyper simple mais je l'ai juste jamais réellement euh, accompli euh, <rire> la fin de Minecraft C'est vraiment euh, stupide mais je finis toujours par tricher et voilà j'ai honte d'ailleurs cette série j'ai failli l'appeler la Name Aventure Voilà en référence à, à la Name Aventure que j'avais faite il y a longtemps qui elle était elle-même une référence à la stiff adventure voilà si vous avez connu mais voilà, du coup, euh, hop, on commence à avoir déjà un bon nombre de graines. Ce sera un bon début. Voilà. Je, je viens de me, me rappeler qu'il va nous falloir une source d'eau et que je n'ai pas de seau de fer. Enfin, de seau de fer, oui. Logiquement, de seau de, de en fer. Donc Bon, bah, tant pis, tant, tant, tant pis. <rire> ok, alors. On va se faire une pioche. Pas deux parce que ça va vite se casser. Hop, voilà. Et puis on va retourner à, cette, à ce beau cube. <rire> en même temps, faut pas espérer mieux de ma, venant de ma part. <rire> ok, tac, le leader, on va le laisser là. Hop. Ok, et donc on va se faire. Je n'ai plus de bois. Déjà Ah c'est ok. Donc on va se faire... Alors je voulais faire deux pioches, mais au final on va peut-être se faire une épée aussi. Ce sera utile, je suppose. Ok. okay. Je, vais te... je vais les laisser là pour l'instant. Enfin, tranquille, du moins, pour l'instant. Et vu qu'ici on a une, une montagne, je me dis que ça pourrait être euh, sympathique. Hop, tac, tac. Ça pourrait être sympathique de euh, faire une entrée de mine ici. Je trouve ça, ça, ça fait euh, un peu plus joli. On va voir ce que ça donne. Et. Ouais, j'ai encore du poids, je vais aller récupérer le charbon qu'il y a là-haut. Pour. Pour faire simplement euh, des torches, ça va nous aider. Ok. En tout cas, euh, Au passage j'en profite pour faire de la pub pour Nemixcraft, yes. Euh, voilà mon, mon serveur, si vous connaissez pas mon serveur Minecraft. On est toujours dessus en train de travailler euh, voilà les serveurs sont allumés et vous, vous pouvez le savoir au passage grâce à l'application Nemixcraft. Wow. Téléchargez-la. <rire> elle coûte seulement gratuit sur le Play Store. <rire> et ouais, je. Elle, elle est pas sur l'Apple Store, désolé mais euh, j'ai pas la thune, <rire> clairement. Euh, tout simplement. Okay. Alors on va pouvoir se faire... Tac. Okay. On va se faire... Voilà, un petit stack de torches. C'est très bien. Et on va pouvoir retourner chez nous. Ok. Ok, on va pouvoir rentrer en mine. On va voir ce que ça donne. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. Du coup je descends, je, je descends normalement et puis peut-être on fera un truc un peu plus joli un peu plus joli après. Mais bon, de toute façon on va essayer de faire plus simple. Et voilà, si on peut, si on peut faire un truc assez RP, une entrée de mine jolie, pourquoi pas le faire Ok. Alors, on est couche combien On est couche 63. Ça veut dire quand même que, d'accord, donc, là, le, la terre, elle est, euh... enfin, j'ai fait la maison, ma maison, du coup, au niveau, à peu près, à la couche 70. C'est vraiment bas, hein, je trouve. Mais bon, ça, c'est clairement aléatoire. On va voir la suite... J'espère trouver rapidement du fer pour pouvoir faire un pseudo pour être. pour que ce soit plus cool niveau euh, niveau bouffe. Parce que là on va on va vite être short hein, rapidement. Hop. Ok donc on a un filon et ça c'est cool trop bien voilà en tout cas bon l'objectif c'est vraiment de que j'arrive tout seul à voilà, pour mes objectifs personnels, à faire, euh, faire l'Under Dragon. Après, euh, je pense qu'on va pouvoir aussi se créer une, une liste de choses à faire. Euh, parce que je pense que ça va être essentiel. Je pense déjà euh, à faire déjà au minimum... Euh, bon, l'Under Dragon, déjà, c'est un gros objectif. Hein, mais euh, avant ça, bon euh, se, faire, se faire des potions, voilà tout ça... On, on, on va voir un peu comment ça se passe. Pourquoi pas faire aussi une tour à mobs. Voilà. voilà, quelques idées que je, que je donne. Tac. Alors, on se fait... Je sais pas pourquoi je l'avais pas benchmarking avant. Mais... Tac. Alors, laisse-moi, s'il te plaît. Tac, tac, tac, tac. Alors, oui, et au passage, désolé d'avoir laissé le F3, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est. <rire> purement un réflexe, et j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Je pense que j'aurais corrigé ça au montage. Voilà. En tout cas, voilà, j'aimerais avoir votre avis, du coup, bah, sur, sur cette nouvelle idée euh, de série, parce que du coup, c'est vraiment pas prise de tête, Il a pas 70 mods, etc., comme j'ai pu faire dans Society Rush. C'était euh, assez complexe. Et du coup, pourquoi euh, Dragon Hug bah, voilà le nom de la série. Je, je pense que... En fait j'avais pas envie de dire euh, quelque chose de... On va battre le, le dragon que ça. Bah, du coup je, je me suis dit à l'opposé que... dire quelque chose de mignon. Bah, je trouve ça cool. Voilà <rire> tout simplement. Tout simplement. Ok. Tac, bon, on commence à avoir pas mal de charbon déjà ça, ça aussi c'est sympa. Et au niveau de la fréquence de parution, je pense que, enfin, voilà, je sais pas trop, hein, parce que du coup, bon, je sais pas si vous le savez, mais je suis actuellement en étude. Donc, euh, voilà, c'est vrai que avoir un peu, enfin, avoir de la régularité, c'est compliqué. <rire> voilà, notamment une semaine sur deux, on peut, pendant une semaine notamment, avoir euh, pas de devoir à faire, et, et la semaine d'après, euh, <rire> devoir recoder euh, tout Google. Voilà, pour vous donner la charge de travail. <rire> um, Bien sûr, on ne code pas à Google, mais euh, voilà, c'est, ça n'a totalement rien à voir au passage. Bon, bref, c'est l'idée. <rire> ok, j'entends de la lave. Ça veut dire qu'il doit avoir haut du Il doit avoir, oh, il doit avoir euh, une cave. Je crois que je m'en rends. Alors, je vais essayer peut-être la trouver. Si on vers là. Ouais, je me rapproche. Ouh là. Ouais, là, je me, rappro je me rapproche de plus en plus. Parce que si on a une cave, déjà, ce serait beaucoup mieux. Non, c'est peut-être pas de... Je dirais que c'est de la lave, mais aussi être de l'eau, je suis pas sûr de moi. Ah voilà, c'est bien ça, c'est bien de la lave ça m'étonne. Okay. Déjà ça c'est cool. Ok, bon, on va faire calmement. Ok. Fait trop longtemps que j'ai jou pas joué à Minecraft donc je ne vais pas faire ce type de saut. Là il a rien d'autre Ok Bon il a rien d'autre C'est dommage Tant pis Peut-être On va voir Il a pas de suite De prolongement non. Tant pis Ok On peut re rebrousser chemin Et on va On va continuer hein. Alors on est couche 25 Pas du tout Ah oui, je ne sais pas utiliser mon ordinateur ok tac en tout cas on a bien on a récolté pas mal de charbon ça c'est cool mais c'était vraiment euh, euh, <rire> c'était vraiment du fer que je voulais okay. on est couche 20. tac Pourquoi pas faire, par exemple, un carte qui descende. Il voilà, y a mille et une possibilités. Et si je ne me, me trompe pas, c'est en couche 12 qu'on récupère du diamant. Je crois bien. 14, 13 et 12. Bon, ouais, essayons ici, hein, tout simplement. De toute façon c'est aléatoire, hein. euh, on va voir ça, ok j'entends encore une grotte, ah il <rire> un zombie, <rire> voilà je sais pas si vous l'entendez si correctement, j'espère, ok, ah on a une faille en plus, ah oui ça c'est super, et je vois du fer, on est parfait, Je vais d'abord faire un petit rush. Hop. Voilà. Ok. Tac, tac, tac. Yeah. <rire> on a un petit creeper. C'est déjà un début. Ce qui est bien, c'est que déjà, on a de l'obsidienne pour aller dans le nether. Mais on va pas y aller tout de suite, hein, je vous rassure. On va pas y aller tout de suite. <rire> On va manger un fouillat. Ça va nous aider. Ok. Tac, on va Tac. Ok. Bon, du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fer pour l'instant. Donc si on pouvait trouver... Ici. Oh ça continue, voilà du fer, super. Voilà c'est pour ça que je remonte un peu parce qu'il y a un peu plus, a, le, le fer est un peu plus haut. Voilà, tac. L'idée c'est vraiment d'avoir au plus possible du fer. Ok, encore un filon, ça c'est super. Ok, on va pouvoir euh, vraiment avancer, ça c'est super. Déjà en quelques, quelques dizaines de minutes, on a déjà bien bien avancé, ça c'est super, cool. Ok. Hop, encore un peu. Super. Voilà, donc du coup, voilà une, une petite aventure solo, voilà, juste euh, un peu détente. Euh, voilà, à l'ancienne, parce que je pense qu'il n'y aura pas 30 000 montages, enfin montage évidemment mais il n'y aura pas un montage de type euh, voilà des vidéos de nos jours voilà quelque chose de plus détendu plus relax <rire> parce que voilà ceux qui aiment le calme comme ma propre personne oui je dis ça euh, voilà bah, clairement c'est vrai que juste euh, le calme est manquant sur Youtube je trouve alors si... oulala ok que je vais y arriver ça va <rire> on a connu pire notamment tu tombes face à un exo t'as peur un squelette ça va <rire> euh... ouais j'ai de quoi encore je vais en profiter Vu qu'ici, il y a deux sources d'eau, je vais en profiter pour me pour me crafter le seau ouais, d'eau. Je vais me faire un four. Bon, on va cuire ça ici, hein, c'est pas grave. On va se faire deux seaux d'eau, donc ça correspond à 6. Euh, à Et ça suffira largement. Voilà. Ok. Voilà, déjà, là on arrive sur un bon début. Hein. Je suis vraiment content de ce, cette avancée. Déjà on a trouvé un terrain assez dégagé. C'est vraiment très agréable. Ok, plus qu'un seul de fer et ce sera bon. Voilà, donc là on va pouvoir récupérer le four. On y met du. Alors, oui, si ça suffit. Tac, à la limite je récupère l'étape de craft. Ça sert toujours. Et voilà, on va, on va pouvoir. Oh, je pense qu'on va, on va. Ah, je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait. Ouais, ça fait déjà quelques temps qu'on tourne. Je. Ouh là là. <rire> je pense qu'on va remonter et puis, euh... et puis on va se... et puis on va se quitter là-haut. Euh, voilà, ce sera <rire> un peu mieux que dans une grotte. Ok, alors. Euh... D Où est-ce que je viens? Ah. Tac, tac, tac. Voilà. Ok, et je viens d'un peu plus loin. Si je me trompe pas. Euh... Voilà, donc je viens d'ici. Ok, bonjour les chauves-souris. Et voilà, donc on a juste à monter cette immense... Euh, voilà, remonter, Je sais pas, escalier. Bientôt. Mais voilà, du coup, on va pouvoir faire quelque chose de très joli voilà, pour descendre dans les grottes. Et puis, après, pour le reste, je suppose qu'on verra au fil des épisodes. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça, ça me fait vraiment trop plaisir de, de reprendre les tournages, bien que bon, voilà, c'est... C'est pas du style d'aujourd'hui. C'est plus... Euh, disons que mes Let's Play Minecraft correspondent beaucoup plus au Let's Play de, de l'époque de Sifano Voilà, un truc euh, juste détente. Voilà, pas avec enfin euh, pas avec une musique à donf derrière, etc. Genre. <rire> voilà, juste euh, de la détente et, et plus du repos, quoi. Ok, on va en profiter pour éclairer tout ça. Tac. Ça va, ok. Je sais pas pourquoi parce que est... il y a des lags alors que bon, je suis en local. Pourquoi pas peut-être euh, héberger sur serveur, au moins c'est pas mon ordinateur qui s'occupe du serveur. Mais c'est enfin, vraiment bizarre, hein <rire> Donc, ça c'est cool. Voilà, bon, et eh ben écoutez, il nous reste juste à mettre à cuire. Hop. Voilà, le faire Et puis voilà, on va pouvoir conclure. Tout simplement. Et j'ai oublié de récupérer une autre source d'eau. Est-ce qu'il y en a une dans le coin Bon, ce sera euh, voilà le, alors, le problème pour le prochain épisode. On va voir ça. Ok, bon. et on va pouvoir se faire des outils. En fer, ce sera déjà beaucoup mieux. Ok. Voilà, allez, un dernier et je peux me faire une pioche. Voilà, bon, bah le reste finira de cuire tout seul. Ok, allez, je me, cra me crafte. Hop là, je me craffe la pioche et je pense qu'on terminera là-dessus. Voilà, hop. Et donc voilà. Et bah ben voilà, c'est ok Donc voilà, bon bah écoutez, en, en quelques temps on a déjà réussi à faire. À, à bien avancer. On va voir ce que ça donne du coup pour le prochain épisode. Voilà, je, je pense qu'on va faire du coup l'agriculture. On va voir ce, qui est, ce que ça donne. Et puis voilà, j'espère que le retour, mon retour entre guillemets sur YouTube après genre un an peut-être, euh, et beaucoup plus euh, pour un let's play. Voilà, j'espère que ça vous plaira, en tout cas, j'attends vos retours. Et puis euh, voilà, je vous souhaite... oulala, là là, ma tête. <rire> voilà, je vous souhaite du coup une agréable fin de journée ou de soirée. C'était Nem, écoutez, euh, j'espère que ça vous plaira. Et ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye bye